To vote and decide themselves. Je suis pour un printemps européen. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de nos deux personnages allemands. Tout d'abord, notre personnage politique, Terry Reinke. Elle a 26 ans, elle est engagée avec le Parti des Verts depuis l'âge de 14 ans. Elle se bat pour l'émancipation de la jeunesse, le droit des femmes et des LGBT. Mais vous verrez dans sa vidéo qu'elle aurait très bien pu être également une activiste de la société civile elle croit énormément au pouvoir de la rue. Elle est à la fois politique, activiste ou polyactiviste si vous voulez. Notre personnage de la société civile quant à lui s'appelle Cherian Grudman. Il a 27 ans, il est étudiant en physique à Aix-la-Chapelle. Il a cofondé en 2011 une plateforme de débat citoyens en ligne, One Europe, une Europe. C'est un fervent défenseur du projet européen. Comme chaque semaine, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, pour engager la conversation avec eux et avec moi. Bon visionnage